Chers traders et investisseurs, lundi 28 septembre, bonjour. Alors voyez, je vous l'avais dit, rien n'était moins sûr que la baisse allait se poursuivre. La réaction à la hausse des marchés de ce jour est impressionnante et percutante. Elle infirme toutes les tendances de baisse qui ont eu lieu pour le moment ces derniers jours. Ce qui ne fait que confirmer notre avis comme quoi il est totalement impossible de prendre une moindre position swing trading sur ces marchés, puisqu'ils ils nous donnent l'impression d'être en ce moment carrément sans boussole. Seul le day trading est roi. Tant que nous n'aurons pas une solution à la situation sanitaire, en tout cas une solution solide, et en étant si proche des élections américaines avec tous ces avatars qui maintenant apparaissent quasi quotidiennement, il est impossible de prévoir quoi que ce soit à court terme sur les marchés. Croyez-moi, impossible de prévoir quoi que ce soit à court terme sur les marchés. Dans ces conditions difficiles, nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin avec deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles. Espérons un après-midi au moins aussi actif, même plutôt plus. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à très vite